Bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc comme tu as pu le constater, nous venons d'assister à un match de Ligue 1. Ouais, ça passe vite. On était en Coupe d'Afrique. Là, on passe directement à la Ligue 1. Niveau ambiance, totalement nul. Comme tu as pu le voir, le stade était totalement vide parce que les Lyonnais ne savent pas respecter les lois. Et puis aussi parce qu'il y a des restrictions sanitaires. Voilà, donc 5000 places. Bref, on s'en fout. Mais bon, concernant le match... On a pu assister à un match bon, qui était très bien joué de la part des Lyonnais. On ne va pas se mentir, ils ont su mettre la pression aux Parisiens qui étaient lourdement très affaiblis. Vous le savez, le Covid-19 est passé par le Paris Saint-Germain et il a fait des dégâts monstrueux. Bon, on a eu quand même des joueurs qui étaient vraiment très en dessous de leur niveau. Herrera, oh là là toi depuis qu'il y a eu l'affaire au bois de Boulogne, c'est terminé hein ton courage, il est parti, ton talent, il s'est enfui, tes prises de balles, elles sont toutes hasardeuses, tu sais, tu sais même pas ce que tu fous sur le terrain, quand on te fait la passe, tu es surpris d'avoir le ballon, tu sais même pas où tu vas faire la passe, tu fais des frappes alors que le ballon n'est même pas devant toi, tu tires dans le vide, on sait même pas ce que tu veux, Tu es parti te mettre attaquant droit, t'étais là-bas, alors toi... Tu pouvais euh, euh, ouvrir un stand et faire des hot-dogs. Mais c'était du grand n'importe quoi. On t'a mis pour jouer au foot, tu restes sur, sur le côté droit, tu ne touches pas au ballon. T'es malade ou quoi Rentre dans le cœur du jeu, fais des propositions, fais des, fais des passes à, à Kiki. Hein Vous êtes en train de le mettre directement au Real Madrid avec votre jeu pourri Heureusement que po -po Pochette de Lino, il s'est réveillé à la 70e minute et il s'est dit, bon, euh, il faut quand même qu'on change des choses. Parce que là, là, on a pu voir que le Paris Saint-Germain, ceux qui se disent cadres, enfin ceux qui, qui se disent euh, euh, euh, des gens euh, qui ont une voix euh, portante dans le vestiaire, ils sont nuls, à part Marquinhos, Kylian Mbappé, Yaki, hein Bon, j'ai oublié Verratti. Navas aussi, je l'ai oublié. Mais il y a qui, là, ce soir Qui est-ce que tu me dis que c'est un bon joueur Bon, vas-y, j'ai oublié Paredes. Qui Personne. Tous nuls. Nuls. Euh, Kipembe, lui, il fait des photos sur Instagram comme quoi il soulève des 200 kilos. Là, tes 200 kilos que tu soulèves, là, ils étaient où sur le terrain Hein Mais non, mais un peu de concentration, les gars. C'est quoi, ça, là Donc là, le 13e de la Ligue 1, vous avez chaud comme ça, là. On est... En tout cas, Pochette de Lino, là, tu t'es réveillé à la 70e minute et t'as fait rentrer des vrais joueurs. Tu vois Édouard Michu, joueur formé au Paris Saint-Germain. Oh là là Il a toute la classe du Paris, du Paris, du, du Parisien. Tu vois Lui, il vient, il joue avec des mallettes. Tu vois Il vient en costard, cravate. Euh, ouais, voilà, euh, j'ai étudié à la Sorbonne. Voilà, il te met des, des, des, des passes chirurgicales. Tu vois Des passes étudiées. Tu comprends Des, des passes qu'il a étudiées statistiquement avant de te faire la passe. Ensuite, on, par, on, on y, y fait rentrer Xavi Simons, un joueur qu'on est parti voler au centre de formation du FC Barcelone. Et là, on a pu voir que le Paris Saint-Germain ressemblait à quelque chose. Hein? Le Paris Saint-Germain joue vite. Le Paris Saint-Germain peut mettre la pression. Pourquoi Parce que tu arrêtes de faire jouer... Des pecnos. Herrera, Wijnaldum, c'est terminé. C'est fini. Enlève-les de, de ta tête. Herrera, mais lui, il est trop nul. Oh là là. Mais le plus nul de ce soir, hein, le plus nul de la terre, c'est Colin Dagba. Colin, Colin Dagba. Oh là là là Lui, là, il va jamais jouer euh, en équipe de France. Il va jamais, il va jamais jouer de Cannes. Jamais. Il est trop nul. Oh là là, jamais vu ça. Il est trop nul. Il est trop trop nul. Oh là là là là là là. Heureusement que Kerrer est rentré pour marquer. Mais tu te rends compte? C'est Kerrère qui marque. Oh là là là là. Franchement, l'Olympique lyonnais, vous avez beau être content d'avoir fait un partout contre le Paris Saint-Germain. Mais en attendant, vous restez 13e. Et là, l'année prochaine, ça ne sent pas bon pour l'Europe. Voilà, donc euh, vous pouvez être content. Vous pouvez dire que vous nous avez fait trembler et que voilà, vous êtes notre. Comme on dit, notre, notre, notre bête noire, voilà, quand on arrive contre vous, on n'arrive pas à jouer. Au final, on finit toujours devant vous parce que c'est terminé. Hein? Depuis 2009-2008, vous êtes tous, c'est fini, c'est fini. Tu comprends C'était dans la décennie d'avant que vous étiez euh, leader de, de la Ligue 1. C'est terminé, voilà.